Ce qui est compliqué dans cet exercice, euh, c'est d'abord qu'il n'y a pas beaucoup de consignes. Il y a juste marqué « coloris selon les résultats ». Et puis, il y a des nombres ici, il y a des nombres encore ici, il y a des dessins. Alors, j'observe. Qu'est-ce que je pourrais faire Eh bien, en fait, ce que je pourrais faire, c'est d'abord de regarder vers le bas et de regarder ces différents tableaux de nombres. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et je dois chercher les nombres qui manquent dans ces cases ici. Attention, là c'est un piège, dans les cases ici, il n'y a rien à trouver, il n'y a rien à chercher, elles vont rester vides. Commençons par analyser ces tableaux de nombres du bas. En fait, ce sont des tableaux qu'on appelle de proportionnalité. Regardez, par exemple, de 4 pour aller à 8, je multiplie par 2. Ne cherchez pas à ajouter ou soustraire, cherchez à multiplier ou diviser. Donc 4 fois 2, ça fait 8 en haut. Et bien, en bas, je vais faire la même chose. Et attention, des fois, ce ne sera pas de gauche à droite, parce que vous voyez, de 3 à 5, c'est compliqué. 3 fois quelque chose, c'est compliqué de trouver pour aller à 5. Par contre... 3 fois pour aller à 9, ça c'est facile. 3 fois 3, ce sera 9. Donc des fois, il faut regarder de gauche à droite. Des fois, il faut regarder de en haut à en bas. Et puis, vous voyez ici, là je cherche en haut. Du coup, il va falloir aller de 4 pour aller à 2. Et de 4 pour aller à 2, je diviserai. Euh, attention, s'il y a des gens avec vous qui vous parlent de euh, règles de 3 en particulier, surtout s'il vous plaît, n'utilisez pas ça. Là, nous, on en est juste à multiplier par 2, 3, 4, 5, euh, de gauche à droite ou de haut en bas, de bas en haut. D'accord Allons-y. 4 pour aller à 8, je multiplie par 2. Ne cherchez pas à ajouter ou soustraire, cherchez à multiplier ou diviser. Donc 4 fois 2, ça fait 8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 je multiplie par 2 Si en haut je multiplie par 2 Le 9, je vais lui faire la même chose Et je vais obtenir 18 Après, de 4 à... à ici, il y a un trou Donc je ne peux pas partir de 4 Mais, par contre, je peux partir de 9 De 9 pour aller à 27 De 9 pour aller à 27, je fais x3 Du coup, en haut, je vais faire la même chose Je vais aussi faire x3 Et 4 x3 ça fait 12. Deuxième tableau. J'essaye d'aller de 3 à 5 en multipliant. Euh, mais c'est assez compliqué. Par contre, ah ben tiens, quelle surprise De 3 pour aller à 9, ça c'est facile. Il suffit de multiplier par 3. Et ben, de bas en haut, je multiplie par 3. Du coup, pour le 5, c'est la même chose. Je multiplie par 3. Si je multiplie 5 par 3, j'obtiens 15. Je dois aller à 18 pour trouver le nombre du dessus. Ah, bah tiens, de 9 pour aller à 18, je fais fois 2. Eh bien, le 3, je vais aussi faire fois 2, je vais aussi multiplier par 2. Et à ce moment-là, 3 x 2, j'obtiens 6. Tableau suivant. Alors là, mon trou, il est ici. Le nombre à chercher, il est ici. Je regarde, je peux faire 4 divisé par 2. Pensez toujours que ce n'est pas un, en additionnant ou en soustrayant, en multipliant ou en divisant. Et les divisions, n'ayez pas peur. Voilà. Parce que de 4 pour aller à 2, vous voyez, en fait, ça s'appelle divisé par 2. C'est la moitié. 4 divisé par 2, ça donne 2. Eh bien, je vais faire la même chose ici. Je vais diviser par 2, prendre la moitié de 2. Maintenant que j'ai trouvé les nombres qui manquaient, je vais passer à la phase de coloriage. Parce que par exemple, ici j'ai trouvé 18 et juste en dessous, il y a un carré bleu, entièrement bleu. Ça veut dire que je vais chercher dans la grille les nombres 18. Il y en a un là, il y en a un là, il y en a deux ici. Et que je vais les colorier entièrement. Donc le 18, je le colorie entièrement. Et puis euh, je vais encore euh, donc 18 il y en a un là et puis il y en a un là et puis il y en a un en bas bon et puis ici vous voyez encore tout entièrement un colorier entièrement un colorier et puis vous regardez bien s'il y a d'autres 18 en dessus du en dessous du 12 que j'ai trouvé j'ai euh, ce coloriage là qui est colorié la moitié, ça veut dire que je cherche où il y a des 12. Ah, il y en a un ici donc sur ce 12 là, je vais colorier la moitié droit. Alors, euh, moi je mets avec des trucs d'ordinateur, vous et eh ben vous tracez un rectangle de euh, 9 carreaux sur 7 et vous faites le même principe, vous repérez les cases. Et euh, vous coloriez, par exemple, ici, celle-là, elle doit être entièrement coloriée. Celle-là, elle doit être entièrement coloriée, puisqu'elle correspond au 18. Donc, vous n'avez pas du tout besoin d'imprimer le, le document. Voilà, si je continue, ici, j'ai trouvé 15, et c'était ce carreau-là, où c'est colorié en bas à droite. Donc, je cherche où il y a. Ah, bah là, il y a un 15. Donc, je vais colorier en bas à droite. Et puis, alors, je regarde s'il y en a d'autres, je regarde bien. Euh, ici, il y a 6, c'est colorié, en bas, à gauche. Je cherche les 6. Ah, il y en a là-haut. Donc, je prends le coloriage, je, je trace une diagonale et je trace en haut, en bas, à gauche. Il y en a encore un ici. Eh bien, ça veut dire que, de nouveau, celui d'à côté, je le colorie de cette manière. Voilà. Et je continue avec euh, l'ensemble des dessins. Donc celui-là, le 1, il sera aussi colorié en entier. Le 24, il sera colorié de cette manière-là. Le 27, de cette manière-là. Le 36, de cette manière-là. Et puis, euh, voilà le nombre que j'aurai trouvé là. Je ferai ce coloriage-là sur la case du nombre en question.